Y'a Wazakro, freestyle numéro 3 Pour le vrai rap indépendant, y'a a ton hip-hop ma gueule Sur une prod de merde à pizza ça Monsieur le proviseur, tout est provisoire Et dans le téléviseur, il a plus rien à voir, tu tapes pendant des heures, elles se sapent pour l'heure plaire, et des hommes à bois, Aimerait les boire à poil Moi je préfère le poil à bois, les finatures, pas les bimbo Les dingos mais les matures, moi j'ai trouvé l'or mon lingot, Qui me donne la force de l'écriture Comme les tricots et ces cristaux, Mais soit t'es champs, triste pas trop tôt Tu es là, tu chantes, t'es un glandeur pro et un gland de leur espèce En voie de prolifération Comme le rap de test T'inquiète, on libérera le son On tombera à la rivière et on rira à l'arrivée, qui vivra verra, verra, verra que c'est on verrait que ça rime à rien T'arriverais même pas à rimer, tu y es jamais arrivé J'admirais jamais le tien, je parle bien de ton rap Sur la trappe des phases lentes et de l'insolence Dans mon cas, de la frappe et d'un seul India.